C'est de. Je fais des connexions, mais il n'y a pas de lieu. Et un peu comme la Forge des Halles le fait à son échelle, c'est créer un lieu, mais pour les entreprises, euh, avec plateforme logistique, euh, des ateliers, des outils. Je pense que c'est l'étape d'après de. Euh, il faut réseauter, oui, mais à un moment, ils font un lieu physique qui permettent aussi de répondre aux, aux problèmes physiques euh, au jour le jour euh, de ces acteurs-là, leur simplifier la vie, parce qu'il y a déjà assez d'obstacles et de freins. Donc, ce serait un facilitateur, mais euh, côté physique, euh, plateforme physique, ouais. En fait, c'est en créer de la mutualisation. Euh, c'est en faisant en sorte que chaque projet ne soit pas isolé chacun dans son coin. une sorte d'accélérateur de l'économie circulaire. Et que moi qui suis une réseauteuse, que j'aide en fait à ces projets à, à émerger, que les acteurs existants du territoire aident à soutenir cette démarche-là. Ils trouvent leur intérêt aussi, euh, qu'ils soient collecteurs, qu'ils soient créateurs ou autres, artisans, etc. Pour l'instant, j'en ai parlé à 25, 30, une trentaine de personnes. Tout le monde me dit « Ouf, c'est ambitieux !» Mais ouais, il nous faudrait ça. Depuis, en fait, je suis en train de challenger cette idée auprès de, aussi bien des collectivités que d'acteurs économiques, etc pour voir la pertinence euh, et à chaque fois faire en sorte que, soit au début ou soit un peu plus tard dans le projet, que chacun y trouve son intérêt se dise oh, bah, « j'ai envie de monter dans le train parce que euh, voilà j'ai à y contribuer, mais j'ai aussi à y prendre ». Je crois déjà avoir, avoir le soutien de, des différents réseaux d'acteurs économiques institutionnels euh, voilà qui sont à l'écoute, qui, qui se disent « voilà ce projet est ambitieux, mais euh,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 Moi, je suis habitante de Chambéry donc c'est vrai que j'agis un peu plus parce que je suis constamment, à titre perso, je parle que des chiens. Mon mari se moque de moi ici, ayant des temps où on en parle, parle que de ça. Ce que j'arrive normalement à bien capter, c'est les besoins des acteurs et de comprendre ça. Et c'est vrai qu'à un moment, j'étais ah, bah il faut répondre à un tel, et à un moment, je voyais plein de problèmes et il y avait des synergies parce que je suis un carrefour en fait, donc j'ai un, un petit observatoire de ce que ne voient pas les autres. En fait, la plupart des projets de l'économie circulaire qui veulent émerger ou qui veulent passer une étape sur le territoire ou en France en fait, c'est un constat que je partage sur la France. En fait, à chaque fois, ils sont confrontés à des questions d'achat de, de camions, d'espace, de, etc. Plus de densité là dans les solutions. Cher ami Cyril Dion est passé me donner un coup de main sur le projet en novembre de l'année dernière euh, notamment pour un déjeuner spécifique avec les présidents de la GLO, vice-président ECO, quelque chose comme ça et voilà il a, pendant deux heures on a eu vraiment des de discussions mais on a aussi une soirée où il a témoigné devant 250 entreprises et citoyens et, euh, et en fait moi je suis sortie de là en me disant ok on a très peu de temps et là maintenant il faut commencer à rêver en grand. on a moins de ressources et on a des montagnes de déchets et euh, comment on reboucle la boucle et euh, aussi localement que possible. Donc vous dites bien de faire les connexions et tout ce que je veux, mais là le projet de plateforme dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un gros projet. Donc là je suis en train de parler plusieurs millions d'euros, j'ai jamais monté un projet de cette taille là. Donc, c'est passé à un autre niveau. Donc, ça va être niveau investissement. Donc là, ça va être les fonds, mais en même temps, c'est maintenant ou jamais qu'il faut partir avec des projets comme ça parce qu'il y a des appels à projets, parce que euh, voilà, on a besoin de solutions. Alors souvent, les appels à projets sont des, sont des appels à projets pour des choses technologiques et on mise énormément sur la techno, mais je suis personnellement convaincue qu'il qu y a une question juste d'organisation, de comment on propose des nouveaux modes d'organisation du territoire, de la logistique, etc., pour faciliter l'émergence des solutions. Donc, heureusement qu'il y a dans les appels à projets le mot quand même innovation organisationnelle, ce qui me sauve. Mais euh, donc, ça va être de répondre à ça, c'est d'avoir les soutiens. Si on va arriver à quelque chose, c'est avec l'être humain. Alors qu'avant, je ne sais pas de toute manière, c'est lui qui détruit tout.